Qu'est-ce que c'est était en à pas journée, jeudi, hein. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue, content, sans ma C'est moment pour m'informer, rester connecté. Et déjà, je dis merci à tout le monde qui fait choix. Informez-vous sous Sofia TV 83, gros réseau. Pendant la parler à la commissariat Gonaïve, là, toute porte fermée depuis quelques jours. pas rien, aucun service qui fonctionnait. En signe de protestation, que des policiers ont déjà pris la rue plusieurs fois, fait des gars pour capables revendiquer la mort, frère mieux qui non lienkou je ne te connais la semaine passée cependant a un pile de blosaille qui fait L équipe concurrent sans ça a à faire des blosaille dans la tibonite fois ça c'est dans les stér yo frapper yo kidnapper et puis plusieurs monde nous voilà nous ça qui gagne toujours à avec dossier sécurité. Réveillez nos moment nous ne sommes pas capables de gérer encore devant Conseil des Nations Unies, ancien directeur de la police, Léon Charles, qui prend la parole, non, non, Haïti, m'a dépressé, pressé pour y repencher sur la demande Haïti qui concernant le déploiement de forces armées étrangères, sous Bouteille, Papa Dessalim, défenseur d'Amounio, en l'occurrence, marie Rosy dis qui sortit un rapport sur la mort quantité policiers qui déjà tombé en babal mandi dans tableau son sous dossier insécurité en Haïti dossier a vraiment danger. restez ensemble avec nous songez connecté partager là avec l'autre amis m'a toujours un plaisir pour me continuer informer et c'est un content pour moi à chaque fois me réaliser nous gagnons plus monde qui rejoignent et puis abonner à canal silla et ça fait que batte plusieurs fois nous c'est Sofia TV 83 réseau information qui ont un que tout le monde connaît sous le nom Michel Gélin. Michel Gélin, que tout le monde connaît sous le nom de Bébi, hein, ben Bébi, Bébi, qui est dans la Pédale l'après-midi, mercredi 1er février 2023, dans la commune Lester, qui est dans le département de la dans Pédale-Haïti. Il ben continue à acquiser des gang de cocorate sans race, qui logent, qui ba, Basile, la zone ça qu'il est la croix périsse d'après ça mais mais dans zone affaire fait connait c'est business Goukeng saint Sangastant qui est à la base d'après ce qui fait un ce business c'est qui est Michel Gelain que tout le monde connaît sous nom en bébillon, une situation tension qui était gagnée la zone ça, zone la croix à laprès après-midi, non, commune l'Estère, qui est dans le département de la eh bien, question sont kidnapping ça, qui ki, uh, vient à créer un pile de problèmes, zone la avec un à qui décide eux-mêmes, à problème, nos zone, si là, d'après, et ça, dit, encore, une zone qui va se demander avec autorité policière, yo, autorité judiciaire, yo, tout ensemble, chaîne sécurité payante, pour regarder comment cap prend toute uh, disposition, pour permettre que zone sa zone l'aquaculture ait sécurité, qu'elle présence. Mais les policiers, pour eux, matient sécurité, surtout les même qui ont acheté la zone, l'argent content. Même les avec un pilot côté, même armés, ont décidé un côté, là, acheter un été là, là, là, nous avons la Coulon on a parlé bien, du Carmel, merci, président du conseil municipal, Lyon Coulon mais côté que paquet a invité, citoyen toi ainsi là, mais du Carmel, commissaire gouvernement, prêtre tribunal, promestos, c'est Maclin, il y a invité là, pour présenter dans paquet dans na date qui prêle, mercredi 8 février 2023, suite avec publication, puis il y a vocale, qui jeudi dis a tourné viral virale, dit virale, qui donc, toute côte passe et toute côte virée. viré, mais réseaux sociaux là, autant des voix ça, citoyens ça. Qui est le euh, Luxon Elan Monsieur qui Kitachi alors qui c'est chef gang base gang griffe cap opéré dans ça vient côté Luxon a fait qu'on est selon ça qui dit bon côté commissaire là tagué de très très bon rapport avec euh, ou même comme président conseil à municipal Lian lien coulant la palais de du Carmel la merci bien ça ça commissaire gouvernement près être qui premier instance, c'est ma clan, invité invité euh, un diage exécutif intérimaire du Carmel merci. Merci pour mercredi 8 février 2023, Caprivilla, dans un local Paqueya, dans la ville. C'est ma carte pour M. Aldi Salcone, qui est là pour Copodazamital, il est venu avec Luxon Elan, chef de base Gangriffe, qui a opéré dans Savien. Nous avons toujours été sous le même dossier avant nous proposer un policier. En cours, tu es dénoncé, magistrat qui prend la mais Luxon, chef gang, ça vient pour bailler le Magistrat, tu es matisse. Aïe, chef gang, Luxon, confirmez, monsieur, qu'on prend l'argent gêne, amène pour le policier. Et puis, le prend le magistrat, fait, avec cima. Comment c'est là, la question de sécurité, on a gardé ça, côté. La police nationale d'Haïti fait qu'on est là. Yo deux, par, uh, uh, y de avec deux présumés bandits. Yo à là. Yo Il y a deux présumés bandits qui sont tellement blessés par Agent Hier Mercredi 1er février 2023. Ça passe entre Avenue Christophe à et rue Rodin. Avenue Christophe Centreville. C'est là. La police uh, les même n'a des coup de balle avec uh, deux uh, présumés bandits. Yo perdit la vie. Yo, D'après ça, ça, la police nationale elle même a fait qu'on La police a fait qu a que monsieur Saote sous moto et te gêne une D'après un ça, qui dit mon côté force l'audio. La police qu a qui déterminé pour Jean dédiant pour les quoi action bandio D'après ça, yo là D'après ça, qui dit mon côté déjà et la police a France LB non conne qui a annoncé, qui était annoncé depuis vendredi passé, ça n'est l'opération tornade 1 pour les contre carré action bandio J'en dis encore, il y a deux présumés bandits qui tombaient dans le bout canté avec la police, dans zone avenue Christophe, et à Caru, Rodin, dans centre-ville à, à Port-au-Prince, d'après ça qui dit, bon côté, force l'audio. Toujours question de la police, on apprend à coordination presse et relations publiques, la police qui informé. informée. Il y a un changement là, changement stratégique qui a opéré, qui continue à fait dans la police. maintenant DDO1, il y a un nouveau responsable et il y un nouveau responsable tout dans la Départementale nord-est, police. Dans le cadre de processus d'implémentation nouvelle, mais stratégique, qui est adoptée par le commandant-chef de la police nationale d'Haïti, on a parlé de France LB, depuis lundi 30 janvier 2023, il y a de nouveaux changements qui ont opéré dans la tête de la direction. Mais côté de la direction départementale ouest, le nord -est. il nord-est, il changement qui fait là dans Nous que le commissaire principal Yvon Cantave a quitté commissaire adjoint directeur départemental ouest hein, 1 qui est en après mais monsieur qui est prêt en promotion là qui vient directeur départemental ouest 1 qui donc lui vient remplacer lui prend promotion lui numéro 2 on a le numéro 1 qui donc c'est lui-même qui vient directeur départemental ouest 1 et pour l'instant il li remplacer la poste ça commissaire divisionnaire Alain Serge Jolie cœur les mêmes que lui venir remplacer la poste ça et lui-même, là, qui semblait aller dans le départemental, qui, est censé aller là, dans la direction départementale nord-est, comme fonction de départemental. donc, selon ce qu'il dit là, la police d'Atcave, Francie LB, Jean-Dian, il a annoncé, il a fait un pile changement là, qui a opéré en deux dans la police nationale d'Haïti, une façon pour arriver à action l'action. Ben, Dio, eh il Avec ce qui a passé en deux pays, est, et deux gros indices, situation, attaque qui a c'est ça qui s'est passé dans la localité métier que c'est vert que nous connais, Et puis dans la localité Lyoncourt, gens que nous connais ça qui s'est passé, côté, dans moins passé une semaine nous capable capables dire, et puis se passent 10 policiers perdus la vie, côté c'est là qui disparaît, c'est là qui est blessé, dans l'attaque, nous sommes dans la métier avec Lyoncourt. Quel conseil permanent, organisation état-américaine qui était réunie sous dossier Haïti à Yémecouédi, ambassade des pays d'Haïti organisation s'est renouvelée, demande de gouvernement pour générer forces force internationales internationale pour établir la sécurité un pays pour Léon Charles, son assistance internationale à l'élection PAPA réalisé, je sais, à prévoir un accord 21 décembre, si ça nous est capable de nous, pour nous permettre d'écouter l'intervention de coûter Léon Charles, qui est aussi euh, représentant. Un pays une d'organisation, État américain qui d'intervention montrait nécessité qui gagne pour capable pour autorité, mais pour international capable agréé demande gouvernement pour capable gagner une assistance internationale une force militaire. On a pas mal tout côté, intervention de Léon Charles pour plus de détails dans le cadre La présence après pour nous qui a parlé tous sur question de sécurité à côté de l'église, tableau noir coulant, mais avant nous attendons Léon Charles sous question militaire qui a parlé dans Conseil permanent, l'organisation de État américain, qui était réuni hier mercredi 1er février. Nous, avons pu venir avec Léon Charles, qui t'est parlé, Il t'est parlé tout. Dans le cas d'intervention, il a dressé tableau noir coulant que sous situation pays Trois mois après pour le ministre, a fait demande à la force internationale là. Léon Charles dit, estimer que la communauté internationale à pas comprendre. gens y qui gagnent en Haïti. Il y passé une douzaine de policiers assassinés. Il a moins passé un mois. bandits détruit commissariat. Il y passé deux mille homicides enregistrés selon le rapport d'après Léon Charles. Et on a dénombré environ 54 policiers tombés sous les bases assassines, donc 14 cette année. Parmi ces cas, on a trouvé des cas de solaires solaire extraordinaires qu'on ne peut pas en parler. Le 19 janvier, par exemple, 2022, des bandits armés du gang 400 Marouzot ont assassiné le un commissaire de police à la Croix-des-Bouquets. Ils ont criblé le bal et même son véhicule et sa femme et sa fille étaient sortis blessés et sa femme était morte également. 18 février, ils ont kidnappé et enlevé, séquestré et décapité un policier amortissant. Jusqu'à maintenant, pas de grâce le cadavre de ce policier. Le 4 mars 2022, des bandits armés ont forcé mackensen issus de la 25e promotion de la PNH, de descendent à Mariani, un véhicule de transport en commun, là où il s'est trouvé, et on l'a décapité. Le 24 juillet 2022, l'inspecteur de police Réginal Lalo, tué dans la scène d'une église assemblée de Dieu à meilleur fois des bouquets. Son cadavre souillé a été filmé et exposé sur les réseaux sociaux. Le 20 janvier 2023, trois policiers ont été tués et un autre est disparu jusqu'à date le gang de piedelon de Le 25 janvier, une opération bâclée à lyon a causé la mort à sept policiers. Outre cela, la lutte attaque. Massacre de la population civile, à Kwademke, à Cité Soleil, à Souci Matla, à Petit de l'Antimonique, à Mariani et à Donner-Louis à Campoufeuille. Ils sont multiples, c'est massacres contre la population civile. Et ces massacres ont causé à plus de dizaines de morts et de femmes violées. Des et de déplacer interne. Il visait les grandes contrôles, pardon. les routes nationales. Jusque-là, aucun dépense proportionnel face à ces actes et les autorités concernées montrent incapables. La justice. Il y a fondation Géclée, qui vont à faire diverses propositions pour résoudre des problèmes et sécurité en dépayant. Responsable à programme FJKLA, qui c'est Marie il a proposé de renforcer la médaille, d'augmenter effectivement à plusieurs milliers de jeunes passés dans la passée dans la police pour retirer les mauvais grains euh, le de la police. Tout d'après, ça qui dit, nommer magistrat honnête dans la justice pour rendre système justice opérationnel. Parole qui dit à bon côté de La justice est absent. Pas de procès. Nous avons arrêtés. la prison, c'est acheter, ils acheté liberté. C'est la violation systématique des droits humains. Droits pour nous vivre. Ça va exister. Ou compter, je vous fais, c'est lui-même que vous nous n'avons pas le droit de circuler, de mettre des barricades, de encercler nos amis, de rencontrer Nous pas le droit de faire Nous n'avons pas le droit de l'école comme ça, chaque jour, pays fermé, Nous pas capable droit de faire malades, nous n'avons pas besoin d'hôpital et aller. L'hôpital général résidait une de grève depuis un décembre, de autorité ou banalisé. C'est comme si, si vous n'avez pas de noir vous n'avez ou de maladie. Le droit à la santé, le droit à la vie ou banalisé. Bref, en matière de droit, mon, tout est indicateur en rouge. Et nous pouvons avoir une lumière d'espoir pour être capables de sortir de cette salon-là. Face à cette situation militaire, la FGKL, comme elle l'a toujours fait d'ailleurs dans les différents rapports et communiqués, requiert à la population des mesures à, à, et, et, à, à envisager pour juguler cette crise sécuritaire du pays. Il faut quand même renforcer l'armée d'Haïti pour la formation massive et intensive des milliers de jeunes soldats capables de lutter efficacement contre les gangs. Il y a le problème de prolifération des gangs, un problème essentiellement que les FADH peuvent résoudre. Renforcer la police nationale d'Haïti, remaniement du recommandement, le vêtement de la police et de l'armée. Et puis, il faut vêtement également et les acteurs au niveau de la justice. Il faut, il faut nommer des magistrats propres, honnêtes et crédibles au niveau de la justice. Rendre opérationnelle la justice. Depuis quatre ans, la justice a juge Judge bureau tribunal pas qu'il y des procès qui fait. Il faut renforcer également les services de renseignement au niveau de la police et des RADH. Il faut doter eh, la police et l'armée d'Haïti de matériel qualifié et adéquat pour qu'au moins on capable de des résultats. Je dire, la justice a jeûné. Nous, nous avons une justice qui propre, qui est honnête, qui est crédible, pour capable de combattre l'impunité et l'insécurité en lieu d'un pays. Je vous dis déjà, en matière de droit guillemets, je vous dis à un Haïti même manger, vous ne pouvez pas à manger. Même vivre, vous ne pouvez pas vivre que banaliser le droit de la ville. Tout indicateur est rouge. Donc c'est de quoi tout le monde a questionné et sur l'insécurité et le droit pour nous vivre dans la société. Jean-Tézoulan, nous avons répondu avec Léon Charles, le cadre du uh, Conseil permanent de l'Organisation d'État qui était réuni sous le dossier Haïti à mercredi. L'ambassadeur des pays d'Haïti dans l'Organisation, ça a été doublé. Demande le gouvernement pour joindre une force militaire internationale pour établir ces critères d'un pays pour Léon Charles sans assistance internationale à l'élection. Le pape a réalisé, je sais encore 21 décembre dans côté Le 21 décembre prévoit la mise au pied de deux organes. Durant la période intérimaire, le Haut Conseil de la transition, avec la mission de contribuer à la définition des orientations stratégiques des pouvoirs publics et l'organe dénommé Organe de contrôle de l'action gouvernementale, aura pour mission d'assurer le respect des règles de bonne gestion et de transparence dans la gouvernance publique. En ce qui a trait au renouvellement des institutions démocratiques, les signataires de l'accord conviennent. Que les élections générales se dérouleront au cours de l'année 2023 et que l'entrée en fonction du gouvernement nouvellement élu se fera le 7 février 2024. Telles sont les grandes lignes de l'accord conclu entre les, les acteurs de la société haïtienne. Monsieur, monsieur le Président, pour arriver aux élections prévues de l'accord, les acteurs reconnaissent à l'unanimité que la sécurité est une condition essentielle. La délégation haïtienne remercie les États membres de cette organisation qui ont contribué à aider le gouvernement à entrer en possession des matériels commandés au profit de la police nationale. Elle remercie également ceux qui ont imposé des sanctions contre ceux et celles qui sont associés au financement des gangs. Nous avons toujours été avec euh, Léon Charles là, qui a euh, parlé toujours sur question sécurité à côté que les un uh, le tableau noir coulant sous un phénomène de sécurité à Andapé, surtout avec le dernier mois Sayo. Et après le ministère de la force internationale, Léon Chal, l'estimé communauté internationale, n'a pas compris. Il y qui en Haïti. Plus de une un douzième policiers assassinés dans mon espace, un mois, basé détruit commissariat. Plus passer deux homicides enregistrés selon le rapport. Yon. En écoutez, Léon Chal, notre fois, pour plus de détails. Le concept de liberté et celui des droits de l'homme n'était tout simplement pas à l'ordre du jour. Par ailleurs, la longue présence d'Haïti sur la scène internationale lui a permis de participer dans la décolonisation de nombreuses nations. Haïti est membre fondateur des plus grandes et plus vieilles organisations internationales, y compris les Nations Unies et l'OEA. Pourtant, Haïti, en dépit de la gravité de la crise qu'elle vit actuellement, n'a pas encore reçu l'accompagnement adéquat pour l'aider à créer l'espoir au sein de la population. Nous avons l'impression que la communauté internationale n'a pas encore pris la mesure de l'urgence à laquelle le peuple haïtien est confronté. Monsieur le Président, mon pays traverse ce moment des plus difficiles de son histoire, où des gangs armées tuent, volent, violent, pillent la population, et commettent des violations atroces des droits humains. Pas plus tard que la semaine dernière, une douzaine de policiers ont été assassinés en service. La résidence officielle du Premier ministre a été l'objet d'attaques de bandits armés. L'aéroport international a été pratiquement pris d'assaut à l'heure où le Premier ministre revenait de la rencontre de la CELAC. Le commissariat de police de Pernier a été détruit à l'aide d'Angelour, par des chefs de gang contrôlant cette localité de la commune de Pétionville. Il est important de signaler qu'il y a deux semaines, ce même groupe de bandits notoires a conduit une offensive contre des policiers appelés à secourir des familles en danger. Cinq valeureux policiers ont été assassinés lors de cette attaque. Si ces actes crapuleux ne constitue pas une menace à l'existence même de l'État. Et les moins chers collègues ambassadeurs, à les qualifier. Monsieur le Président, selon le dernier rapport du Bureau intégré des Nations Unies concernant la situation politique, économique et sécurité en Haïti, présenté, présenté au Conseil de, de sécurité de l'ONU le mardi 24 janvier dernier, plus de 2000 homicides volontaires ont été recensés en Haïti. Des chiffres qui font froid au dos. Et voilà, ça c'est exactement la déclaration Léon Charles. Léon Charles nous qu'on est là qui lui-même c'est ambassadeur pays d'Haïti l'organisation, organisation dans conseil permanent OEA qui lui-même t'apprend la parole sur euh, tribune si là n'a rappelé Léon Charles c'était ancien DG à la police non lui-même qui t'a parlé concernant les zafè insécurité cap kran en deux pays toujours zafè insécurité bandi moun pa rive identifier j'ai annoncé l'intit journal -la. Tuer Rigaud Jean et piquer Sigel Siegel Julo qui est 71 l'année sous le boîtier li dans zone Renal qui anda comme une rose au département Grands Asperdaisi. Ça s'est passé hier mercredi bien bonheur qui était 1er février 2023. Mais après Zac Silayot un gros mouvement protestation gros mouvement tension habitants dans zone rose comme même tout fait dans zone ça ça qui était bloqué était paralysé circulation dans zone rose parce que Mounio a exigé d'abord, alors il y a eh, condamné action là, mort qui fait euh, sous Jean et puis exigé libération rigel qui euh, que bandit est kidnappé. et kidnappé. Donc euh, porte presse sa province, sa situation kidnapping sa criminalité, hein? les participants augmentés dans la société. haïtienne chatou dans chaque qui passait.